Oh, miss monsieur Ziz, monsieur Ziz. Oui monsieur, oui. Qu'est-ce que tu fais Pimousse Je prie le précurseur monsieur Ziz. C'est lui que tu pries là Oui, tu veux lui ressembler Oui, tu veux vraiment lui ressembler. Va oui. bah, pas le rejoindre. Oui Ok salut les derriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui on va analyser le Corona Gym. Donc c'est une vidéo qui nous a été demandée de nombreuses fois par nos abonnés. On avait ouais. prévu de la faire la semaine dernière, finalement ça s'est pas fait. On avait fait la, la vidéo Genetics. Comme par hasard, en même temps que Marvel. C'est vrai. Et cette fois-ci, Marvel Fitness il nous, nous a, a devancé. devancé. On ne peut pas prouver que celle-ci est il en est privé, bon. parce qu'on la tourne aujourd'hui et elle sortira ce soir. Donc euh, oui, on copie Marvel. Oui, ouais, on mange à tous les rateliers. Mais dans mes souvenirs, c'est ce qu'a fait Solid et il est passé très vite à 100 000 abonnés. C'est vrai. Moi, ce dessin-là, il me va. Ça me convient <rire> parfaitement. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu du coup euh, regarder la vidéo de Marvel. On va un peu s'appuyer sur celle-ci, on va peut-être la critiquer aussi, on va donner notre avis sur son avis et peut-être que le gamin donnera son avis sur notre avis. Exactement. C'est pas aller très loin. Et on est ouvert à, à tout débat dans les commentaires si elle Mais je sais que les mecs du coronavirus, ils ont regardé les vidéos de Marvel et tout. Donc ah, s'ils oui. veulent nous corriger dans les commentaires, ils peuvent y aller, y'a pas de problème. Voilà, c'est du freestyle. rassure à chaud. On n'a jamais parlé ensemble du courant Jim, du coup je sais pas ce qu'ils pensent d'eux, et lui c'est sait pas mieux. ce que je pense. Comme ça je pourrais défendre et voilà. lui défendre s'il y a besoin, donc en vrai c'est pas plus mal. Déjà avec Don Marvel, moi je trouve qu'elle a été bâclée, tu vois, qui a dit ouais... On commence par les problèmes ouais. Attention, déjà le Wakanda, c'est oh, eux non. qui nous ont mis au devant du YouTube. oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on soit d'accord tout le temps. On, voilà. on peut avoir des débats où on n'est pas d'accord. Ok, mais moi je sais que Marvel il a regardé aucune de leurs vidéos. Rien gros, il Ses abonnés coup. ils l'ont saoulé pour faire cette vidéo, du coup il l'a faite. Donc il l'a fait, il leur a fait plaisir, mais on trouve nous aussi, on est abonné à Marvel Fitness, qu'il l'a raté. Ouais, c'est dommage. Comme il avait raté nous. Bah non, lui il a Ils sont chargés avec le développé couché. Ah oui, il a raté deux ah, fois, oui. ça fait deux fois. Ouais, hein. ah, c'est vrai. <rire> Mais quand il nous a rencontrés, non Non, il ne s'est pas loupé. Ah, vrai. Il y a bien trop, mais il ne s'est pas loupé. C'est vrai. Ouais, donc vrai. le problème c'est qu'il ne connaissait pas assez chaque membre du Coran ouais. Gym. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a généralisé en s'appuyant sur sites. Ouais. Alors qu'ils ont tous des profils différents. Voilà, ils ont tous des profils différents. Nous, on est une identité individuelle, Fitness Fusion, mais au final, on a deux profils différents. Ça. Albino, il est complètement différent dans sa façon de penser, de s'entraîner euh, par rapport à moi. Euh, S'il se charge, moi je ne me charge pas. Si je me charge, je lui charge pas. C'est ça, c'est pas parce que lui se <rire> charge que je suis forcément voilà. chargé ou inversement. Alors, alors que Marvel il a mélangé tout le monde euh, et, il oui. et il s'appuyait sur Sykes qui pour nous est le plus susceptible de se charger. Enfin pour moi, parce que j'ai pas ton pour avis. Pour toi, t'as pas de quoi te donner un, euh, vrai. mon avis encore. T'inquiète, je vais te demander donner ton avis. Pour moi, Sykes est le plus susceptible d'être chargé, mais je ne pense pas qu'il le soit. Mais on peut pas en être certain, tant qu'on n'a pas d'aveu ça, tout le monde le sait maintenant. Ce qui me fait dire ça, c'est sa FAQ. J'ai eu le temps de la regarder, je, je l'ai regarde écouté aussi. et il dit clairement que si un jour euh, il se dopait, il le dirait et qu'il en avait envie. Donc le fait, le simple fait d'en avoir envie, peut-être qu'il a déjà commis l'irréparable et il ne veut pas encore l'avouer, mais ce n'est pas encore sûr. Donc pour l'instant, j'ai envie de le croire et pour moi, de toute façon, c'est une chaîne jeune le Coronel Gym et je me dis que sur les réseaux sociaux, tout se sait un jour. Donc ils viennent d'arriver dans le, dans le game. Avec le temps, on saura qui est chargé, qui ne l'est pas. Pour l'instant, je préfère rester prudent leur laisser le bénéfice du doute et l'avenir nous le dira déjà est-ce que tu sais c'est qui le corona gym avant de parler d'un ou d'autre c'est qui le corona gym juste est-ce que tu sais c'est ça vient de où le corona gym tu vois ouais bah il ouais, y a eu le virus ils avaient un garage ils ont pris du matériel de plus en plus ils en ont ramené ils ont commencé à filmer sur TikTok et tout ça a pété voilà de base c'est un... des mecs de TikTok c'est pas ouais. des mecs du YouTube game tu vois c'est pas des non. mecs euh, d'insta du YouTube game ils viennent tous de TikTok non mais t'inquiète on a suivi nous tout ce qui okay, monte on, on regarde on regarde c'est pour ça qu'ils ont <rire> explosé sur YouTube et que les gens ils les ont repérés parce qu'ils se partagent sur TikTok, ils partagent leurs vidéos YouTube et forcément bah, ça monte à une vitesse de ouf, ils font des 15 000 vues par vidéo. Ouais c'est incroyable, c'est vraiment, très lourd, hein. très très lourd. Et même le contenu est pas dégueulasse. Bah ce qui est bien c'est que c'est nouveau, je sais pas, Marvel il trollait beaucoup là-dessus. Euh, Moi je trouve que c'est nouveau. Ouais. Du fait comme quoi c'était du déjà vu, j'ai cru comprendre non. ça, peut-être que j'ai mal compris mais euh, on le voit pas ça sur euh, YouTube euh, une bande de potes comme ça qui casse tout qui casse des bars euh, Au space, tu le vois beaucoup mais en France, ouais, en France ça existe mais... pas ça voilà je pense que ce qui a mis la puce à l'oreille parce que Marvel il n'a pas affirmé qu'ils étaient dopés mais il nous a clairement fait comprendre qu'il pensait ouais. mais depuis qu'il y a eu son affaire je pense que maintenant il n'ose plus, plus trop calme. affirmer les choses et il a raison parce que c'est de la diffamation mais en tout cas euh, on connaît le, le fond de sa pensée à la suite de, de la vidéo mais voilà Marvel lui il voit ça il voit des petits jeunes ils sont tous ensemble tu vois l'effet de masse ça peut aussi donner envie de, de vouloir dépasser les autres, on est jeune, on est insouciant on peut prendre tout et n'importe quoi, dans leur vidéo ils parlent non-stop de dopage ils prennent de la, des boosters à foison, tu vois, des vrais ils, ils mélangent du, avec du de c'est des fous et des, quand ils parlent de boosters d'hommes c'est des boosters qui sont interdits en des France, des boosters avec du DMA dedans donc le premier pas vers le dopage, il est déjà franchi parce qu'à partir du, du moment, moment où, à partir du moment où on prend des produits qui sont interdits en France, on fait un pas vers les stéroïdes j'ai pas dit qu'ils étaient chargés, mais ils, ont, ils prennent quand même du jab 3D là on se pose juste incomparable jeu. je compare pas les, les... mecs comme moi Arthur Gaines on a déjà pris tu vois et c'est ouais. incomparable mais sur le coup t'es chaud mais il n'y a pas d'impact, tu vois. Euh... Mais bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il y a des impacts sur le physique, mais c'est quand même un pas de plus dans l'égalité. C'est comme si, fait... si... Comme si euh, tu ne fumes pas, du jour un match, tu commences à fumer une club. Bah peut-être que tu vas être plus facilement tenté pour fumer un bédo derrière. Non, derrière. ouais, je sais pas, parce que tu fumes des clubs que Mais pas non, tu mais c'est par étape, tu vas pas commencer à fumer ça va dépendre des bendo. gens, en fait, ça va dépendre des gens, je pense. Ouais, bah on n'est pas sur ton corps, on est sur leur classe. Si non, tu, mais c'est de ton après. C'est parce que c'est pour les défendre, tu vois, je me mets à leur place, c'est le même style, c'est pas si je prends un booster comme ça de temps en temps que ça va t'envoyer euh, des vrais défis indésirables. Alors que les stéro, tu prends une fois, et indésirable un désirable Il n'y a pas de... Ouais, euh, non, je comprends. ce que je veux dire Mais moi, pour euh, les c'est un peu, tu vois, pour euh, douter, pour peser, le pour et le contre, on ouais. voit beaucoup de, de choses qui ne devraient pas avoir lieu dans, dans cette salle, tu vois. Donc, qui pourraient nous laisser penser qu'ils pourraient franchir le, le, le pas. Après, est-ce qu'il est fait Toi, t'en penses quoi Moi, je ne pense pas sur tous les pratiquants Non, pas tous. Mais pour la majorité, pour moi, ils sont naturels. Voilà. Et ben, bah, vous voyez, on n'en on, on a pas parlé ensemble et je pense exactement la même chose. Il doit avoir deux ou trois cas où... Je dirais un ou deux, moi. Ouais, un ou deux. Moi aussi, la même chose. Et je vais deux. les citer derrière. Un ou deux où je doute, euh, mais je préfère laisser le bénéfice oui. du doute justement et laisser le temps faire les choses. Mmh. Parce que je sais qu'un jour, on va avoir euh, un des membres du Coran Wajim qui va avouer ou qui va se faire prendre ou je sais pas quoi. Mais là, on les connaît pas assez. On n'a pas assez visionné de vidéos, même si on en a quand même visionné pour euh, connaître la personnalité des gens, pour voir un peu ce qu'ils mangent et tout. Parce qu'on les voit beaucoup de En jugeant seulement leur physique, on peut vous dire que c'est des physiques de nachi, les gars. C'est atteignable naturellement. Il voilà. y en a certains qui sont plus doués génétiquement que d'autres, mais ça, ça me choque pas en fait. De ah oui, ça ça bon. toute façon, le titre de comparaison, il est simple. Ils ont fait des vidéos avec Solid Mike. Tu regardes les vidéos, Solid Mike à côté d'eux. Voilà. Ils en mangent beaucoup, tu vois, physiquement. Il y en a, il, il est loin au-dessus d'eux quand même, tu vois. Il y en a certains, ils sont secs chez eux, mais ils sont minces. Voilà, c'est pas des physiques de charger les gars. Ben ben là... J'aime bien quand ils sont tous nus. Hein en fait, c'est simple. Moi, ce que je fais, c'est que Bra Bra, donc celui qui a le coronage, ouais, Ibrahim. Ibrahim. On tout connaît simplement. un peu le on connaît un a peu. travaillé, les gars. Je regarde son physique et je regarde comparé à Solid Mike. Je vois qu'il est plus mince que Solid Mike. Et pas forcément énormément plus sec, donc je me dis naturel à partir de là, ouais. Parce que Solid Mike il est bon génétiquement, mais il est pas non plus euh, très bon physiquement. Solid Mike, si pas sur la vidéo, on se voit bientôt donc. <rire> mais voilà, donc euh, si Solid Mike est natif, lui il est natif vu qu'il a pas en dessous, logiquement. Et après je prends Ibra et je le compare aux autres. Je prends des photos où il y a Sykes avec, avec lui. Sykes bah, c'est pas plus énorme que lui, gros, c'est du kiff-kiff. Non, non, non, kif -kif. Il est sec, ok, mais c'est du kiff-kiff. Romain c'est pareil C'est Kiff kiff en fait en Moi ce de que de je masse... voulais euh, souligner là dessus c'était que euh, Sur certaines photos ils paraissent dopés C'est des photos Mais oui. ça c'est normal même nous on sait le faire eh Se mettre oui. en valeur sous une certaine lumière Congestionnée avec notre pose favorite bah, oui. Et vous pouvez remarquer Ils ont tous leur pose favorite Et pour revenir à Ibrahim c'est son triceps il énorme. sait qu'il a un gros triceps il est vraiment énorme. Je pense qu'il a l'un des plus gros triceps du film, tu vois, non, pour, moi pour, au pour, dessus pour, pour, euh, pour le doser un petit peu. Et vous le voyez sur ces photos, il est toujours comme ça. Ah, mais une énorme. fois qu'on le énorme. retrouve de face, les gars, ouais. je suis sûr que si on se mettait à côté, on serait pas ridicule. Ouais, euh, du tout. Euh, pour pas dire qu'on qu a, a un très, très bon, bon physique, physique hein, quand même, il y a un très bon physique, non, attention. Hein. Mais nous on a un peu plus d'expérience qu'eux, ouais. c'est des gars de 25, nous on est un peu plus âgés, donc... Moi ce que je leur propose à ces petits jeunes, les jeunes, les ouais, jeunes, comme je un vieux, ça y est, ça fait trois ans que je suis dans le film, ça y est, maintenant je suis un ancien. Euh, J'aimerais bien euh, qu'on compare nos physiques en vidéo pour que nos abonnés, qui la majorité pense qu'on euh, nous sommes nattis, et comme ça ils nous compareront à leur physique, et on a une idée de vidéo là-dessus aussi, c'est de faire une analyse physique de tous les membres du Corona Gym, parce que en photo, en vidéo, c'est trop dur les mecs, donc vous nous l'avez demandé, on a essayé de vous donner notre avis là sur l'instant T. Mais une fois qu'on sera dans le darage, euh, ce qu'on a prévu de faire, c'est... Euh, euh, un défilé, un podium. Ouais, tu mets deux podiums. Si tu regardes. Alors une première fois non congestionné, Ensuite on s'entraîne. L'entraînement se figurera sur leur chaîne YouTube. Et à la fin de l'entraînement, on refera le petit défilé euh, en mode congestionné. Et non ouais, juste un Fais voir, tu je crois que ça trouvé le mec que je trouve bizarre. Justement, ça, on y vient. Pourquoi il y a des gars qui sont suspects et Pourquoi Marvel a autant douté aussi, limite, affirmé qu'ils qu étaient chargés C'est que nous aussi, dans nos connaissances, on a des mecs qui utilisent des produits euh, dopants. Bah oui. Et qui n'ont pas un meilleur physique que nous, les gars. Donc, euh, on peut vrai. avoir ce genre de physique avec les produits et euh, l'effet de masse comme ça, ou euh, les, le fait qu'ils soient jeunes, ils veulent peut-être être tous. Ouais, ils sont inconscients, ils veulent s'amuser, ils veulent peut-être tous être le meilleur de la bande, tu vois. Donc peut-être qu'ils seront amenés euh, plus facilement à utiliser des produits sans le dire à leurs camarades, juste pour être le plus imposant euh, du groupe. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver et qu'on verra sur le long terme. Et oui, euh, c'est pas parce que t'es chargé que t'as forcément un meilleur physique que des Denati, c'est juste que tu vas avoir un bon physique plus vite, Voilà. pour certains en fait. Euh, moi pour ce qui est des mecs qui sont potentiellement euh, chargés là-bas, celui qui me fait le plus douter de la bande, hein, pour moi c'est Zramdani, c'est le plus jeune je crois, il a genre 19 ans, et euh, enfin le mec est... En fait sa progression entre cet été quand il était sec et maintenant, où il reste propre mais il a pris de la masse à fond, c'est un truc de fou. T'es sûr Est-ce que tu dis là Tu parles d'une personne qui ça. tu T'as vu des, une évolution Elle est sur son, son insta, regarde, wesh. Ouais, là, t'as une photo de lui quand il était sec. Juin 2021. Ok Ok. Tu retournes en arrière, tu vas ici. Septembre 2021. Est-ce que t'as vu comment il a explosé En si peu de temps, en 3-4 mois, là. Il a, on est d'accord, il a explosé. Ouais, bon, moi aussi, j'avais un doute sur lui. On ne va pas le confirmer aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, c'est un. J'ai un doute, je ne suis pas sûr. Voilà, on a un doute. Je suis pas sûr. Sur euh, la majorité des cas, on pense qu'ils sont natifs. mais sur Zed Emradani, Zedre... ah. on s'est compris. Et euh, Sykes pour ma part Pas pour moi. Ah, moi je trouve que ça... Le détenteur temps, du FEL. il a le fail, bon, c'est pour ça. Pour <rire> moi, c'est le mec qui adore le plus Ziz dans le groupe. Ouais, mais tu, quand tu le regardes euh, en pleine séance dans ses vidéos Corona, quand il est, il pas est congestionné, maigre. il est très maigre. Il est maigre. Moi je suis sûr qu'on se met de, devant lui, bah oui. il disparaît. Mais là récemment, il a sorti des photos où vraiment C'est des photos pose. et des vidéos. Mais c'est des photos. Donc c'est pour ça que j'espère je le, voir. le voir à côté de moi. Mais il n'y a pas que le côté esthétique parce qu'au final, ça ça rejoint les insertions ah, ah oui. musculaires. Tu vois, ça ne dépend pas de lui ni des produits qu'il prend. Mais par contre, la densité musculaire qu'il affiche sur les photos congestionnées congestionné sous lumière, autant. ça m'impressionne. Euh, sachant qu'il est haut en calories parce qu'il crame vite donc. Stock de glycogène plein, booster des enfers, congestion de fou tu peux vite rendre énorme. Voilà, donc euh, voilà sur les, les, les deux mecs du Corona Gym sur qui on a un doute. Pour le reste, les gars, c'est du Nati. Et en pour toi, moi, c'est hein, du Nati. Seul le temps nous le ouais. dira. D'ailleurs, pour moi, dans le coronage, l'un des meilleurs physiques qu'il y a, c'est Mike. Ah ouais, il est incroyable, lui, c'est le petit jeune. Ouais, lui, il a un physique, il est petit jeune, il a 21 ans quand même, mais il a vraiment un très ouais, très bon Ouais, Mais moi, je, euh, Marvel, lui, <rire> il s'est dit, lui, c'est le, le prochain... C'est des photos. Moi, je pense pas comme lui, lui là-dessus, je pense vraiment qu'il n'est pas si impressionnant en vrai. Ouais. Mais en photo, c'est vrai qu'il rend super bien. Il y a des bien. très bonnes insertions. Il euh, y a aussi, euh, on va parler du, du gars là, qui pousse super lourd. Comment il s'appelle Celui qui pousse lourd, c'est moi. Solal Béchal, sur qui les gens ont un doute. Pas par rapport à son physique cette fois-ci, mais perf. par rapport au oh, perf. Donc euh, je crois qu'il tape euh, du 160 kg x 3 facilement. Je sais pas s'il a atteint un RM. par exemple. J'ai l'étape les 160x3 aussi. Oui bien sûr, mais est-ce qu'il a un RM on parle de lui Je pense qu'il doit, doit être... Euh, ouais, les 150 ah, il commun, doit avoir les pense. Donc naturellement, les gars, vous faites partie de notre communauté, vous savez que Pimous, s'il les a, c'est possible de le faire. En plus de ça, il n'a pas un super physique donc vous pouvez vous dire qu'il s'en bat les couilles de la diète, il power mange énormément, il fait du power ouais, il fait pas. Euh, c'est pour ça qu'il arrive à faire des super diètes. Euh, des super diètes. Sa diète elle doit être bien, <rire> ouais. pour le coup je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait le tour, on a jugé Ibrahim, on a jugé Zen Ramani. Pour moi tous les euh, autres tu le mets dans le lot des natis en fait, les romains et toute ouais. la compagnie tu vois. Ah, c'est rien de perdre notre temps dessus, on le sait qu'ils sont natifs, tu vois. Il y en a ils ouais, ont des bonnes insertions, ils sont secs mais à côté d'Ibra tu regardes les photos, il faut comparer Ibra toujours. Et euh, ils sont pas au-dessus, ils sont... Euh, bon bah bah c'est la ref, c'est la ref. ref. La ref. Bon. Bon, voilà pour notre analyse, on espère que ça vous plaît. On a essayé de faire au mieux pour vous donner notre avis. Mais après, vous comprenez que c'est compliqué de juger chaque personne individuelle, individuellement. Parce qu'on est, est, est tous différents. Ils sont une quinzaine. Il faudrait les voir dans la vraie vie. Et on peut pas approfondir le sujet là euh, juste en, en regardant leurs vidéos. C'est normal de douter. Bien sûr. La vidéo de Marvel moi je la comprends. C'est vrai que c'est pas le meilleur lifestyle qui est mis en avant, tu vois, mais euh, ça veut rien dire. Maintenant qu'on le fait les anciens, tard j'ai joué l'ancien, on, on va continuer les avec la morale. <rire> les gars, Ziz c'est pas un exemple, non. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, Ziz ce n'est pas un exemple. Je comprends pas que des gens un accrochent cette photo euh, dans un garage. C'est un précurseur, moi je comprends. C'est lui le premier qui a montré son physique sur Internet. C'est le premier arrivé. C'est le premier qui, qui est, qui est premier monté, qui est descendu aussi vite à cause des stéroïdes. Les gars. Ah, il est descendu bien pas. ne n'a pas, être pas un exemple. Exemple. Mais... Vous Voyez encore. Là, on va être encore en désaccord parce qu'Albino lui il préfère vivre 5 ans comme un roi plutôt que 30 Non, il y a des limites. Tu préfères. Que... Préfère pas en vivre euh, entre vivre jusqu'à 90 piges comme un mouton ou vivre jusqu'à 70 piges comme un roi, c'est vite choisi. Ah ouais. Là, mais différent. je veux pas vivre jusque 30 ans non plus. Ouais, mais là on parle de Zizi, Ziz, Il a fait quoi Il est mort à Donc c'est ce qu'il a fait. Il a voulu vivre comme un roi pendant ses belles années mais ça a été très vite, il est vite euh, décédé donc les gars c'est pas un jeu les, stéroï les stéroïdes et je vous déconseille de prendre ce genre de, de gars en exemple il y a plein de bons natifs son, son physique était atteignable naturellement en ça. plus de ça, il n'est pas si impressionnant il y avait des insertions de fou mais c'était atteignant donc a... Mike par exemple, là le Mike je t'ai dit parlant son physique. Alors donc les gars, gardez cette ambiance de on fout le feu dans la salle, on met des musiques de fou, ouais. on casse des barres et tout, mais enlevez moi cette affiche de ziz s'il vous plaît. Euh, et puis voilà. Moi je respecte chacun ils font ce qu'ils ah ouais, veulent. Ah oui, veulent, mais euh, moi c'est mon avis. Moi je peux pas, pas je peux pas me dire lui c'est mon exemple. C'est vrai. Pour moi il y a pas réussi sa vie. Franchement, s'il était pas mort, ça serait un des mecs les plus riches du feedgame game actuellement, je te le dis. Ouais. Là, il pisserait sur tout. Mais le... na, réussite, pas, euh, pas, euh... si, la réussite c'est pas c'est pas si c'est l'oseille. L'oseille égale réussite, c'est tout. Ah, Vas-y, bah, place euh, fitnessfusion. égale réussite. <rire> Fitnessfusion.fr <rire> pour pouvoir qu'on réussisse aussi. Ah. Il a pris du clambu comme des malabars, eh ben, c'est ah, fini, frère. Il s'est fait foudroyer par Zeus Direct. Hein. Fin de vidéo, hein. bah, si elle vous a plu, on like, on partage, Et on s'abonne surtout. Sur vous voulez nous on faut le dire aussi. Voilà, c'est prévu faut hein, dire, on l'a dit. Euh, oubliez pas aussi de commenter, ça augmente le référencement. Même si vous ne savez pas ce que vous allez mettre, écrivez FF, les gars, ça suffit. Et on voulait vous rappeler que tous les dimanches, il y a un indice sur l'un de nos gros projets qui va pas tarder à sortir. Là, c'est prévu pour ouais, février. Bien, toi, Donc, on vous a mis un rébut à la fin de chaque vidéo le pendant dimanche. Pendant l'outro. Des fois, juste après notre logo. Vous avez un indice, c'est un rébut. Faites le lien entre chaque vidéo et vous allez savoir en février ce qui se passe, les gars. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, dinguerie, les gars. Voilà. C'est une dinguerie. Donc, allez voir ça. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Imous et, et Fun. fun. Les Arabes de Corona Jim sont dopés parce que lui, l'arabe, il est dopé. Hein